Nous allons démarrer le cœur de séance de la deuxième semaine. Nous allons répondre à notre objectif de tonification de l'ensemble du corps. Nous allons alterner des exercices sollicitant des muscles du haut du corps avec des exercices sollicitant les muscles du bas du corps. Nous allons avoir besoin pour le premier exercice de ces bouteilles. Je vous rappelle que lorsque nous allons réaliser l'exercice, nous vous proposons une base. Si jamais vous souhaitez répéter les exercices une deuxième ou une troisième fois, ce qui serait l'idéal en fait, Mettez sur pause chez vous et vous pouvez effectivement répéter ces exercices. Premier exercice, nous allons tonifier les épaules. Pour ce faire, nous avons, nous avons pris nos bouteilles. Je vais placer les bouteilles dans mes mains. Mes bras sont le long du corps. Mes pieds sont espacés de la largeur du bassin. J'ai encore une fois le dos qui n'est pas creux, le dos bien droit, avec les abdominaux contractés. Je vais réaliser ce mouvement d'élévation latérale. Les bras vont venir ici, à hauteur d'épaule. D'accord mes bras sont bien tendus et j'expire lorsque mes mains, lorsque mes bras s'élèvent. OK Je vais réaliser ce mouvement 10 fois. On y va C'est parti. 1 2 3 4 5 pour moi. 10. Ok. La première réalisation de l'exercice vient de se terminer. Libre à vous chez vous de mettre sur pause pour répéter cet exercice. Vous avez vu que Thierry a pris des bouteilles d'un litre, ce qui complexifie l'exercice par rapport à Betty et moi, qui avions choisi des bouteilles de 50 Nous passons.